Chez Talent, l'implication côté du secteur public, c'est essentiel. Depuis toujours, Talent a considéré que le secteur public était un secteur innovant, du fait de la réglementation qui change continuellement et de contraintes qui obligent l'ensemble des donneurs d'ordre et des opérateurs de l'espace public à investir continuellement sur de l'innovation et sur de la technologie. de ce type d'événement, c'est le fait de dédramatiser un certain nombre de vocabulaires et de pouvoir signaler que talent est là pour pouvoir aider un certain nombre de structures. Quand on est dans un établissement au quotidien, on n'a pas toujours le recul nécessaire. Et Talent a cette force de vous canaliser et surtout de vous structurer au quotidien pour ne pas perdre de temps. L'importance pour le groupe Talent, c'est de fédérer notre écosystème auprès du secteur public, leur faire savoir qu'on est conscient des projets qu'ils rencontrent aujourd'hui, des projets de transformation importants. Le service public suit le mouvement qui a été initié déjà dans le secteur privé. Une explosion des données, des problématiques réglementaires qui nécessitent avoir des outils de reporting simples d'utilisation. et par conséquent, c'est pour le secteur public de pouvoir avoir des projets rapides qui amènent de la valeur. C'est une sécurisation de la gestion, de l'engagement de l'établissement, l'engagement juridique et c'est aussi d'avoir sécurisé la constatation du service fait. Leur point fort est l'accompagnement au quotidien leur réactivité et surtout l'efficacité dans les réponses apportées. Et surtout, vous vous sentez accompagné Pour Talent, c'est important que nos clients sachent qu'on est à leur côté et également que Talent est une entreprise citoyenne et qu'elle participe au projet global de modernisation de l'action publique.